Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Tech. voici une toute nouvelle application complètement accessible sur votre Echo Show. Elle vient tout juste de faire son apparition, je vais donc vous la présenter, comment l'utiliser. Notre Echo Show devient de plus en plus puissante avec Alexa, franchement le top, elle est superbe. Voilà donc, j'avais déjà présenté sur cette même Echo Show la possibilité d'utiliser Molotov. Alexa Ouvrir Molotov. Voici Molotov. Alexa, regardez France 2 sur Molotov. Je mets France 2 sur Molotov. Maintenant, la possibilité d'utiliser Netflix. C'est parti les amis, donc surtout n'hésitez pas à liker, partager et comme d'habitude, à nous rejoindre sur la Team Vision on voit tout de suite comment mettre ça en place. Tout de suite, vous demandez à votre écofou, Alexa. Alexa, regardez une série sur Netflix. Série est disponible sur Netflix. Alors les amis, tout de suite, vous avez la possibilité de... Email ou numéro de téléphone modifier Alors tout de suite vous avez la possibilité de mettre votre email. modifier En dessous. Mot de passe. modifier Votre mot de passe. Et en dessous. S'identifier. Vous identifiez. Besoin d'aide Voilà donc vous savez tous que Netflix était accessible via le Chromecast avec un partage directement en lui demandant à partir de votre Google Assistant. Et vous l'aviez sur vos smartphones, sur vos tablettes, sur vos smart TV. Et maintenant, vous avez la possibilité, si vous avez une éco-show, de regarder Netflix sur votre éco-show. Tout simplement, après avoir rentré votre code, vous n'avez qu'à demander à votre Alexa, regardez The Rain sur Netflix. The Rain est disponible sur Netflix. grâce à cette... Voilà, donc ça, ça c'est franchement... Tellement tellement... Alexa Pose. Voilà, donc ça c'est franchement génial, puisque avoir une telle qualité d'écran et de son à partir de votre écho show, c'est vraiment le top. Si vous avez donc un compte Netflix, vous allez vous régaler à écouter et avoir vos meilleurs films, vos meilleures séries sur votre Echo show L'Echo show évolue de plus en plus et ça, c'est vraiment le top. Alors bien sûr, comme vous pouvez vous rendre compte, à côté, on a le petit Google Nest Hub 7 pouces. Et là aussi, on a accès. Et là aussi, vous avez donc Netflix complètement accessible sur votre Nest Hub mini. Et vous n'avez qu'à demander à votre Google Assistant. Voilà donc deux enceintes connectées avec deux écrans, avec maintenant les deux mêmes fonctions, Molotov, Netflix, météo, enfin la gestion de votre maison. Voilà donc pour cette petite nouvelle bien agréable, Alexa lecture. Marcus, je t'avais dit d'attendre devant l'entrée. Allez viens. Désolé, tu m'as chez papa, maintenant. On savait tous ce qu'on devait faire, parce qu'on savait tous à quoi ressembler. Alexa stock. Voilà donc une superbe qualité de son et d'image. Alors les amis, ce qui est intéressant, c'est que est-ce qu'on a accès à l'accessibilité, l'audio description et le sous-titrage pour les personnes malentendantes. On va tout de suite voir ça en demandant à Alexa. Ouvrir Netflix. Voici Netflix. Les sons, la casette de Papel. Alors déjà avec voiceview, on a accès à toute la barre de menu tout en haut. Écoutez. Les 100, Les plus gros succès sur Netflix. Plus. Rechercher. On a la zone de recherche. recherche. Plus. Les plus gros succès sur Netflix. Qui est ça Les sons. La casette de Papel. Maxi aux différents aux différentes séries. Alice in Borderland, Biki, Naruto, Bouton. Bouton. Alice in board. la Casa de Papel. Allez, on rentre dans la Casa de Papel. Regardez la Casa de Papel, Bouton. On va écouter. Regardez la Casa de Papel, Bouton, Bouton. Épisode 1, on est de retour. Lorsque IO est fait prisonnier, Tokyo lance un appel de détresse au professeur et l'équipe se reforme autour d'un audacieux plan de sauvetage. Durée 50 minutes. On est de retour, bouton. Épisode 2, Aikido. Le professeur recrute Martin pour mettre à exécution le plan de son frère et viser la banque d'Espagne. Première étape, semer le chaos le plus total. Durée 41 minutes. Le plus total. Toucher deux fois pour activer. Le chaos le plus total, les amis. On tape deux fois sur l'écran. Avec un doigt. Charge mon point de suspension. Afficher les commandes. Fermer. Bouton. Touchez deux fois pour activer. Admirez la qualité de l'image et la qualité du son, c'est vraiment magnifique. Pause. Alors, lorsque vous êtes sur votre film en question, est-ce qu'on a accès à l'audio description et au sous-titrage On va tout de suite taper deux fois. Et tout de suite en bas, on a des choix. Commande, afficher les commandes. Ici, la langue des sous-titres barre oblique de l'audio. Audio, audio sous-titres, arabe, allemand, anglais, français, désactivé. Voilà, les amis, on a donc accès à l'audio description. Espagnol, allemand, 1 sur 8. Audio. Ici, audio, sous-titres. Et le sous-titrage. Arabe, 1 sur allemand, 2 anglais, 3 français, désactiver, arabe, 1 sur allemand, anglais, français, j'ai coché français, anglais, deux sur huit. et pour l'audio description, espagnol, français, 4 sur huit. on va choisir Amis, français, deux, sur, anglais, espagnol, français, portugais, anglais, appliquer, bouton, et j'applique. Page 3, 2, 2, 1, 2, 2. Retour rapide de 10 secondes. C'était modifier des la langue et de Vous allez donc maintenant vous régaler sur votre toute nouvelle éco show 10,1 pouces, ici avec un super son. Voilà donc si vous avez aimé cette vidéo et cette toute nouvelle information sur votre toute nouvelle éco show, n'hésitez pas donc à liker, à partager et à vous abonner sur la Team Vision. Comme d'habitude, à très vite pour une prochaine. Salut à tous